Hey salut à tous, c'est Edic Avec Org à la boîte noire du musicien je vous fais gagner vos places pour les Zénith de Paris. Peace. Alors qu'on est assis sur de la dynamique. accroche ensemble, ici pas de trop haut. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble. Que tu sois d'ici d'ailleurs au.